Un enfant qu'on éduque est un homme qu'on gagne, mesdames et messieurs. C'est pour cette raison que nous avons pensé, en cette période de rentrée scolaire, nous rendre dans la librairie du Cameroun, plus précisément à Bepanda -Tonet, pour rencontrer le monsieur du troisième millénaire qui nous a rassuré de ce que, chez lui, c'est la véritable promotion. La promotion consiste également dans la baisse de prix. La promotion consiste également... Euh, dans l'accueil, voilà. La promotion également, mesdames et messieurs, c'est la qualité. La référence, c'est bien sûr chez 3e millénaire, Rendre scolaire sans stress et dans sa sympathie, dans son humilité, euh, dans sa compassion, il a pensé aux parents d'élèves. Suivez-nous chez 3e millénaire. Voilà mesdames et messieurs, comme vous vous a rassuré, nous sommes bien sûr chez euh, Librerie Papeterie, 3 e millionnaire, euh, c'est l'endroit indiqué pour vos achats, pour la rentrée scolaire et je vous ai rassuré tout de même que... Ici c'est l'accueil, l'accueil chaleureux. C'est dans ce contexte qu'il a réuni un parté de stagiaires pour nous accompagner dans les achats. Salut, messieurs. Euh, merci, bonsoir. Comment allez-vous? Euh, toujours bien, toujours bien. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme exclusivité dans votre maison? Bon, comme vous pouvez bien le constater, comme exclusivité, nous avons les cahiers, hum. nous avons des bics, ouais. nous avons des crayons, nous hum. avons des gouttes, nous hum. avons des sacs de toutes marques. Voilà. Euh, Qu'est-ce qui peut amener une personne à laisser les autres librairies pour arriver? au 3 euh, millénaire. Comme vous pouvez le constater, chez nous, euh, chez le 3e millénaire en particulier, notre devis c'est de satisfaire le client, ouais. de, de, de, de, de, de, de mettre en confiance le client, ouais. de, de, de, de, de, de bien servir le client, oui. Mmh. On a aussi des pourcentages. Voilà. Donc, il y a une réduction chez vous Il y a une réduction, effectivement. Ok. Bon. Euh, quelle est la tendance depuis que vous avez commencé Est-ce que ça fonctionne, ça roule euh, Pour le moment, euh, le marché va lentement. Mmh. Oh, mais, déjà, on a la marchandise. Mmh. Mais, ouais. ce qui a lieu pour le moment, on attend les clients. On attend les clients, justement. Ok, merci. Alors, euh, la suite, c'est... Salut, madame. Oui, salut, la est chaleureuse. Salut. Hello, hello, hello, hello. Il y, y a une belle ambiance en effet, euh, on est à présent à l'intérieur, comme vous le remarquez, à Chalandage, tout est bien placé, c'est la particularité avec le troisième millénaire. Alors, je vous ai bien rassuré mesdames et messieurs, nous sommes bien sûr chez le troisième millénaire. La particularité, c'est que vous aurez la possibilité de rencontrer Monsieur le PDG. Il est bien au téléphone, mais il a quand même accordé euh, l'importance à notre émission en acceptant de répondre à nos questions qui seront également inspirantes pour d'autres personnes. Salut M. le PDG. Excusez-nous. Salut, <rire> salut, monsieur. Ouais. nous sommes ravis d'être chez vous et euh, bonne rentrée scolaire à vous également. Merci, merci à vous autant parce que, vous êtes des parents d'élèves. Voilà, merci. Librerie et papeterie du troisième millénaire, ça exact. fait combien d'années que nous fonctionnons euh, déjà 15 ans d'expérience. 15 ans d'expérience. Là, oui. ça ne se trompe pas, ça ne me pas. Euh, quelle est la tendance du marché pour le moment euh, En principe, comme vous le constatez, pour le moment, nous, libraires, mm. mm. n'avons que pour but de faire achalander nos rayons. Mm. Parents qui ne viennent pas encore. Mmh. Et comment faites-vous pour euh, entretenir ce partage de personnes, je veux de stagiaires qui sont chez vous En principe, vous savez, les stagiaires sont des personnes qui demandent des rémunérations juste pour s'acquitter mmh. de leurs frais de scolarité, mmh. de fourniture scolaire aussi, parce que tous sont d'avance des élèves. Mmh. Bon. Bon, bien avant, bien avant l'arrivée des parents, ou encore l'arrivée des parents qui traînent à arriver, excusez l'autologie. Euh, quand vous regardez cette année, euh, quelle est la tendance Ça vous dit quoi à l'horizon Bon, comme chaque année, nous savons qu'au Cameroun, le plus souvent, euh, les parents attendent toujours la dernière minute. Mmh toujours la 10 minutes ouais. pour le moment c'est le tour des libraires de, de s'apprêter d'achander ouais. ses rayons mmh. sachant bien que d'ici le 20 ouais. coûte que coûte les parents sortiront du quartier voilà euh, ça fait 15 ans d'expérience que nous sommes dans la place euh, qu'est ce qui pourra amener un parent à laisser les autres librairies pour arriver euh, au troisième millénaire en principe le troisième millénaire a une particularité mmh. l'accueil mmh. euh, les prix homologués ouais. Les prix homologués, comme vous voyez. Ouais. Au rayon, tous nos livres sont mentionnés du prix homologué. Justement. Les cahiers SAFKA, comme vous voyez, c'est mmh. les cahiers les meilleurs sur le marché. Ouais. On a aussi les gammes de cahiers importés, que vous voyez. Mmh. Au rayon, nous faisons l'effort de vendre ce qui est bien. Bi-crystal, ouais. mmh. de bonne qualité. Mmh. Donc, c'est un peu ça la particularité du troisième millénaire. Donc, ça, ça vous dit, euh, chez troisième millénaire, c'est aspect prix. Euh, nous avons aspect qualité, nous avons également aspect, euh, je vais dire quoi, la référence, aussi euh, la situation géographique. Parce qu'on ne se tracasse pas pour exact. arriver ici. Voilà. Depuis, euh, 15 ans, depuis 15 ans, qu'est-ce qui a frappé le PDG euh, de, je vais dire, le PDG de Libéry Papeterie du 3e millénaire Qu'est-ce qui t'a frappé, euh, qu'est-ce qui t'a marqué En principe, s'il faut énumérer, ce que vous avons marqué dans l'activité mmh. Il y a eu beaucoup de bouleversements des livres. Ouais. À un temps donné, à chaque année, on des changements de livres, mmh. changement de livres. Et tous ces stocks de livres changés, nous mmh. les mettons où En poubelle. Mmh. En poubelle. Mmh. Bon, mais ce qui est bien, c'est que depuis euh, deux ans, les livres sont en train de revenir au livre unique. Mmh. Et je crois que ça pourrait construire ainsi. Ouais. Le libraire pourra reprendre un peu sa forme. Ouais. Bon, euh, maintenant, nous sommes euh, presque plongés dans la rentrée scolaire. Euh, Est-ce qu'on a déjà euh, les différents manuels, manuels ou encore euh, des fournitures scolaires euh, recommandés par euh, l'autorité ici Bon, je crois que nous dirons oui. oui nous sur, si nous avons 50 56 programmes, je crois que 45 mmh. sont déjà disponibles. Ouais. Sur le troisième millénaire, par exemple. Mmh. Sur le marché aussi. Mmh. Oui, sur le marché. Bon, particularité, nous avons l'accueil. Euh, la particularité, c'est également le prix. Oui, nous allons euh, commencer la rentrée dans un très court instant. On a envie de demander, on a envie de demander, euh, qu'est-ce qu'il y a à côté des manuels Qu'est-ce qu'il y a comme autre chose qui puisse accompagner l'élève à l'école dans la, dans la papeterie ici Ouh, La gamme est très très longue. Mmh. En dehors du livre scolaire, Quoi? nous avons les boîtes académiques, mm. nous avons les cahiers, mm. les cahiers de marque Safka, mm. les cahiers importés, mm. les sacs scolaires même, mm. la gamme est très très longue. Ouais. Oui, je, je dis tantôt, euh, on dit souvent les élèves à l'établissement euh, à côté des, des écrits, à côté de la lecture, il y a autre chose qui accompagne forcément la rentrée scolaire. Mm. Je veux dire, euh, il y aura la pluie, il y aura peut-être la soif qui sera aussi mm. présente. Oui, c'est l'ensemble oui, ce qu'on voulait savoir. Oui, oui, oui. oui. Les parapluies, mmh. les… comment ils ça encore Ce que les enfants portent pour protéger contre la… pluie, manteaux. Là, Les manteaux. Mmh. Ils sont disponibles. Ouais. Ils sont disponibles pour ouais, tout cela. Justement. Euh, si, si faille qu'on dise un truc aux parents d'élèves, euh, ou encore qu'on invite les parents d'élèves à faire confiance à la papeterie du troisième millénaire. messieurs, vous avez la parole. You have the talk. Mmh, en principe. Inviter les parents chenons c'est mmh. une bonne chose. Mmh. Chez nous, même au crédit, mmh. il arrive qu'ils donnent les crédits ouais. aux parents qui sont anciens chez nous. Mmh. Et par rapport à certains parents qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas assez de, de revenus, mmh. font des petites tontines journalières chenons ouais. sur reçu. Parfois, ils ont des reçus de 500, des ouais. reçus de 1000 francs. Mmh. Qu'au bout de 4 mois, ouais. ils s'en sortent facilement avec 40-50 000 francs pour pouvoir acheter. Ouais. Les livres de la classe mm. et les fournitures au le complet. Euh, comment se lancer dans la papeterie ou dans la librairie? C'est aussi très très simple. Mm. Le plus dur c'est d'avoir la conviction, la foi de ce que vous voulez faire. Très très facile. Mm. Nous par exemple nous commençons la vente dans un pouce. Mm. Sur un comptoir, ouais. après le comptoir dans le pouce. Mm. Après le pouce, aujourd'hui nous, nous aussi parmi les libraires. Comment parvenir à avoir des livres aussi captivants Parce que là, il faut le rappeler que nous n'avons pas seulement les livres au programme. Vous avez à côté de ça les livres de compte, par exemple, qu'on ne maîtrise pas trop. Comment on fait pour parvenir à maîtriser ces, ces, ces documents C'est la bon, demande qui vous amène vous, vous à savez, chercher, où vous pensez Vous savez, en hmm. ce qui concerne les livres scolaires, hmm. le ministère a mis sur pied une liste portant tous les livres au programme. Au programme, ouais. Donc pour celui-là qui voudrait investir, s'investir mmh. en librairie, mmh. ouais. a juste besoin de ce livre. Mmh. Dans ce livre, vous trouvez tous les titres de la maternelle en terminale. Mmh. Ça, c'est dingue. Alors maintenant, pour prolonger dans la papeterie, ouais. vous vous orientez dans un marché comme Achimbo, puis vous déclarez que vous voulez faire dans la papeterie. Mmh. On vous donne le reste. Ah, okay. Donc ça, ça veut dire euh, au préalable, il n'y a pas de formation pour cela mmh. Jusqu'à présent... Oui, il faudrait pas aussi un peu d'acquis euh, Bon, l'acquis, oui, mais formation, déjà quand on vous demande de vous rendre auprès d'un fournisseur au machin Bopi, mm. et lui demander, lui dire, vous voulez faire dans la papeterie, oh ouais. c'est une forme de, de formation Oui, euh, c'est une, une sorte de formation. Comment faire pour savoir que cela ne doit pas m'amener, euh, je vais dire quoi, en déroute c'est un peu ça, je, bon. me, je peux me lever, je me rends par exemple à Mbopi et dis bonjour monsieur, j'ai envie de faire de la papeterie Est-ce qu'il il va me donner directement dire c'est comme ça, c'est comme ça, comme ça, comme si. Okay. si La formation est gratuite Au préalable, vous mm. passez donc auprès d'un libraire mm. professionnel, mm. on va donc mieux vous orienter Ok, nous sommes à 15 ans d'expérience déjà avec euh, le troisième millénaire. Exact. La question qu'on aimerait se poser quand on entend 15 ans, ça fait euh, beaucoup d'eau euh, qui a coulé sous le pont. On a envie de savoir, euh, de, en 15 ans, qu'est-ce qu'on a fait comme, Combien d'enfants de, combien de, ou combien de personnes on a, on a pu sortir euh, euh, de la galère Combien de personnes on a pu euh, euh, situer en 15 ans euh, En réalité, ils sont énormes. Mmh. Parce que quand vous allez par exemple à Double Ball, mm. vous allez trouver de plus de 15 enfants ouais. qui vendent les cahiers dans les pousses. Mm. Tous sont des produits du troisième millénaire. Mm. Ce qui fait que chaque année, comme vous voyez, euh, trois peuvent quitter d'ici et devenir aussi papetiers dans leur pouce à Double Ball. Ouais. Donc, ils peuvent être au moins 15 à Double Ball présentement dans les pousses de cahiers. Ouais. Bon, euh, du pouce, on est passé du pouce pour euh, une librairie, pour une papeterie. Euh, on se pose la question, qu se... quels sont les projets à venir de notre troisième millénaire Est-ce qu'on va rester toujours dans le même cadre Est-ce qu'on va rester toujours avec les mêmes endroits d'achalandage Et qu'est-ce qu'il y a comme grosse amélioration dans le futur bon, Nous croyons que si l'État avait vraiment euh, réussi à maintenir le processus du livre unique, le libraire que nous sommes pouvait avoir certains. pouvait prétendre mmh. multiplier ses points de vente. Mmh. Si c'est dit changer d'activité, ouais. c'est un peu trop dit. Mmh. Plus que un métier que tu fais jusqu'à 35 ans. Il faut juste suivre les Il étapes. Il faut juste continuer. C'est un peu ça. Donc, euh, est-ce que. Je, je, je, je, je vais encore réitérer ma question. Est-ce que le troisième millionnaire va rester essentiellement dans ce cadre. Est-ce que le troisième millénaire n'a pas pensé à étendre son réseau, par exemple, à Yassa, euh, étendre son réseau, par exemple, à Dibombari, étendre son réseau à Lopon Exactement comme mm -hmm. je venais de vous répondre. Mm. Multiplication des points de vente. Ouais. Si et seulement si l'État faisait tout pour maintenir le livre unique, que le libraire ne puisse plus être bouleversé, livre au programme, mm. livre hors programme, mm. ça pouvait amener le libraire à trouver stabilité et multiplier les points de vente. Ah, justement. Donc il faudrait forcément que l'État maintienne une bonne politique. Exact. Là dans ça. Ok, nous sommes toujours euh, au troisième millénaire. On se pose la question pourquoi avoir choisi le troisième millénaire euh, le troisième millénaire, juste parce que au moment où on veut notre librairie, on était à l'entrée de l'an 2000. Waouh, waouh, waouh, wow, c'est fantastique. <rire> Ils sont à l'entrée de l'an 2000. Voilà. Maintenant, à côté du troisième millénaire qui est prononcé depuis l'entame de cette émission, à qui avons-nous affaire Nous avons affaire à un libraire professionnel mmh. au nom de M. Ngemo Delmas. Mmh. Et c'est tout. <rires> voilà. merci monsieur Delmas, c'est un, un réel plaisir. Euh, maintenant, est-ce qu'on peut venir ici également pour les photocopies, les saisies et autres Parce que j'ai tout vu les personnes accompagner euh, leur papier libri avec cela. Exact, mmh. là dehors vous trouverez une photocopieuse de grande dimension. Mmh. Puisque l'espace a été très très petit pour nous, pour mmh. la rentrée scolaire, ouais. les matériels de saisie ouais. ont été mis en quarantaine. Mmh. Bon, ce n'est qu'après la rentrée scolaire maintenant. Les mm. pourquoi pourquoi euh, souvent on a on on habitué de, de voir le grand bruit partout. Je veux dire grand bruit pour la rentrée scolaire, c'est-à-dire euh, des spots en en plus fini. Euh, le moment n'est pas encore indiqué ou on n'a pas encore euh, calé pour cette année. Euh, c'est vrai, c'est vrai. Le moment est le mois est déjà défini. Mm. Le grand bruit est là, mm. Je sais parce que vous arrivez quand il est midi ah, ouais. et midi, c'est une heure de pause. Ouais. c'est installé et ça joue mais à voir basse. Ok, ok, vous okay. savez, le plus souvent. Euh, le grand bruit, c'est pour réveiller le parent. Justement. Parfois, le parent croit qu'il attend encore 4 mois. Mmh. Pourtant, c'est J joue moins moins 3. Mmh. Alors, mmh. quand il passe, il comprend. Librairie, papeterie, mmh. ventre. C'est un peu ça, ça le rôle Ça, du ça bruit. réveille forcément. Et c'est ça le rôle du bruit. Mmh. Ça. Euh, comment reconnaître le personnel du troisième millénaire C'est vrai, en entrant, on a vu des personnes vêtues oui. en jaune. Le troisième millénaire mmh. n'a pas de personnel, il a des stagiaires. Des stagiaires, voilà. De stagiaires, ouais. Bien, ces stagiaires mmh. sont habillés en jaune mmh. chaque année. Mmh. Avec une maquette avant ouais. et arrière mmh. euh, On dit chez nous la culture n'est pas tout ce qui nous reste qu'on a tout perdu La culture c'est ce que nous devons savoir quand on nous a rien appris Voilà maintenant nous aimerons Parce qu'on dit euh, l'homme n'est rien sans sa communauté et L'homme n'est rien aussi sans savoir ses sources Nous aimerons naturellement que sur notre micro Vous essayez en votre langue première D'inviter quelques personnes à nous retrouver ou à l'iborie papeterie du troisième millénaire oh. mmh. Poupou Nzonzo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 à ce pas troisième millénaire étonné là dépanda est doucement merci c'est vrai à l'entrée aussi à l'entame de l'émission puisqu'il était question de l'introduction nous avons fait l'introduction du macro espace Maintenant, là, dans, ça, dans, dans ce que vous avez dit ou encore dans ce que tu as dit en ta langue première, euh, nous écoutons une situation géographique. Est-ce qu'on peut également indiquer en langue de Molière ou Shakespeare, permettre aux autres de se retrouver facilement Ah oui, mmh. en principe, chers parents, mmh. dans nos traditions, nous savons que l'école est la base. Mmh. Ce qui fait que tout enfant né doit, subir, doit suivre les éducations. Ouais. Nous savons bien que les moments sont difficiles, mmh. mais. Ça ne veut pourtant pas dire qu'on doit laisser les enfants à la maison. Par rapport à cela, la librairie du 3 est ouverte pour tous les parents. Nous pouvons vous donner des crédits. Nous pouvons vous donner des conseils, des crédits à long terme, pour pouvoir faire les enfants fréquenter. Euh, nous sommes situés où le troisième millénaire Nous sommes situés à Bepanda Tonner, mmh. en face de la station Olivia, mmh. en allant vers double balle. Ouais. Euh, Carrefour Tonner. Contact si possible. Ah oui. Hein? Le contact est ouvert 675. 675 03 03, 03 06 06 41. 41. Ouais. Euh, nous allons dire merci euh, Monsieur Delmas, permettez-nous d'appeler comme ça, euh, de nous avoir accueillis chez vous, merci. et bonne suite pour la rentrée scolaire. Merci. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes parvenus au thème de notre euh, édition de votre émission, le rancard sur Myfrika TV. C'était un réel plaisir de nous rendre à Bépanda Tonet, plus précisément, dans la librairie papeterie du 3e millénaire qui, naturellement, nous a donné un peu quelques savoirs sur la librairie et, par ailleurs, nous annoncer la rentrée scolaire. A très bientôt pour un autre numéro. On est ensemble.